J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. bon boss est partenaire officiel d'Opération Enfant Soleil. Nous avons travaillé très fort, mon équipe et moi, afin de justement livrer, créer un produit complètement révolutionnaire et unique, c'est-à-dire le livre de culture qui s'inspire de l'approche more développée par nos experts. En fait, on est en étant partenaire pour les entreprises Enfant Soleil, nous aidons les organisations certifiées à implanter, à influencer une culture organisationnelle qui est saine, bienveillante et qui est alignée vers un objectif plus grand que, que l'entreprise, que les employés et qui est très important, c'est-à-dire la santé et le bien-être des, en, des enfants ainsi que leur famille. Alors, on est très fiers de faire partie des partenaires officiels d'Opération Enfants-Soleil. Si vous voulez plus d'informations, écrivez-nous ou consultez notre site web ou justement la certification Entreprise Enfants-Soleil.